Petite vidéo sur euh, comment cloner un objet dans Minecraft. On vous a fait les repères de couleurs pour vous situer dans l'espace sur les X, Y, Z à, à titre de repère. Euh, donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pointer avec notre curseur, donc le X à une, euh, sur un objet. Donc j'ai mis un bloc là pour que ça soit plus simple et surtout à l'extérieur euh, de l'objet à cloner. Je vais faire euh, « Entrée ». Et je vais euh, en, commencer à entrer la commande « Clone ». Et je fais un, un espace ensuite. Euh, ici, il faut rentrer les coordonnées. On a différentes co coordonnées euh, « X, Y, Z » à rentrer, dont le début et la fin de l'objet à cloner. Et euh, le, le troisième élément, euh, Donc, c'est la destination, donc où on veut coller notre objet. Euh, ce qui est pratique ici, c'est que euh, j'ai toujours les coordonnées qui s'affichent. Donc, le, en haut à gauche, juste au-dessus de la commande, vous avez un petit 1. Là. Donc, si j'entre 1 et je fais espace, la deuxième coordonnée qui est là, c'est le Y de cet objet-là que je pointe. Donc, c'est le 4. Et si je fais encore espace, le Z de ce, cet objet-là, c'est 1, 1. Donc, c'est une façon euh, simple de pouvoir voir euh, quelles sont les coordonnées euh, à entrer pour cloner euh, justement l'objet. Sinon, c'est un peu abstrait, c'est difficile de s'y retrouver, c'est vraiment un, un petit truc qu'on a trouvé. Donc, vous cliquez ensuite sur, euh, vous pesez ensuite sur « Entrée », vous allez voir, ça va faire un beau message d'erreur, ça, c'est pas grave, donc euh, ça nous permet justement de garder en mémoire ces coordonnées-là, sinon, faut... j'aurais pu l'écrire sur un bout de papier, mais euh, ça va plus vite comme ça. Donc, vous pouvez ensuite sélectionner le deuxi deuxième bloc. On vous en a mis un dans les airs, justement, pour faire en sorte qu'on englobe l'ensemble euh, de l'espace ou de volume qui sera cloné. Donc, on sélectionne, on ne sélectionne pas, mais on vise le bloc. On est assez près, on voit qu'il est, qu est, euh, qu est sélectionné. Là. Donc, je fais « Entrer à nouveau ». Pour récupérer, euh, dans le fond, les blocs que, euh, je veux, euh, les coordonnées du bloc, Donc, je fais euh, « euh, la flèche du haut, donc pour, vous voyez, ma, mon début de commande que j'ai fait tantôt, donc « slash clone 141 ». Donc, je vais rentrer maintenant les coordonnées de ce bloc-là, donc « 10 »,« 13 » et « 10 ». Donc, encore une fois, je vais faire « Entrer » parce que, bon, ma commande, elle n'est pas terminée, mais ça me permet de conserver les coordonnées de ces deux blocs-là qui sont ici. Enfin, bien, là, c'est l'endroit où je veux cloner ou coller, si vous, dans le fond, euh, si vous voulez, l'habitation que j'ai créée. Donc, je, à nouveau, je sélectionne le bloc, je fais « entrée, je fais la flèche du haut, donc pour aller chercher toutes les coordonnées que j'ai rentrées. Et ensuite de tout ça, bien, je rentre la destination. Donc, on le voit ici à l'écran, Donc, euh, je, vois, je vais rentrer 1, espace, 4, espace et moins 17. Bon, une fois que je vais euh, peser sur entrée, là, ma commande elle est complète. Là, donc, on va voir apparaître ma maison qui vient euh, justement euh, d'apparaître ici. Donc, on peut faire ça autant de fois qu'on veut. On a juste besoin d'un deuxième bloc, par exemple, de repère. Euh, je vais faire la flèche du haut. Je vais retirer les coordonnées qui... Euh, les trois coordonnées de destination précédentes. Et je vais entrer les nouvelles coordonnées. Et c'est seulement, euh, dans ce cas-ci, les Z qui changent, donc moins 28 plutôt que moins 17. Je vais entrer, puis ainsi de suite. Donc, je pourrais répéter euh, l'expérience, euh, euh, le code à plusieurs reprises pour faire un pâté de maison, par exemple.